Et ce n'est pas que les choses ne reviendront plus avec ce nevermore, nevermore, nevermore, mais elles ne revient plus avec cette folle intensité, si effrénée et pour moi si précieuse. Ton œil, Louisa, au oh, corbeau, oh, oh. toi si parfait, imposant, insolent et encombrant, toi, Créature à la forme impeccable d'oiseau solitaire, ton œil pénétrant brille intensément ce matin lorsque tu te poses sur ma terrasse de Kerala. Oui, c'est à toi, pendant que tu gobes des fruits dans ma main que je fais chuchoter Nevermore, nevermore, nevermore. Se Gabran I nije da se stvari više ne vračaju sa onom starom nikad više. Nego se ne vračaju sa onom ludom neobuzdanom a meni tako dragom jačinom. Tvo je sjajno oko gabrani. Tvo je sjajno oko Gabran I u tako ti tako savršen. nadmen težak, drzak. Ti, kreaturo, savršenog oblika, usamljena ptico, tvoje prodorno oko sija intenzivno. Paš, ovog jutra, dok slećeš na terasu u Kerali, da, baš tebi, šapuće mu, uvo. Dok mi neoprezno jedeš iz ruke, tebi jedino poveri uvo, onu staru, nikad više, never more, never more, never more. C'est un mois encore. Mais hein. oui. <rire> le jaune et le blanc. Ah le jaune et le blanc. Oh, yes. ça c'est. Bah, oui. C'est un, un poème écrit pour Pierre, mais je pense qu'ici Déjà, il a. J'ai écrit tellement beaucoup, beaucoup de poèmes pour lui. C'est abominable. Hein? Combien de <rire> poèmes j'ai écrit pour toi Une centaine. Ah, bon. Sont là, c'est là, là, là, un vrai... une vraie histoire. Le jaune et le blanc, organiquement inséparables, toujours collés l'un contre l'autre, dans un agrégat liquide, ou dire jusqu'au moment où les gens agitent le sucre, ou la main de la cuisinière avisée, verse l'un ou l'autre dans le bol, les sépare cruellement. Elle les bat jusqu'à la mousse. Et ce qui reste, elle jette dans une poudre, disons la farine. Le jaune et le blanc sont trop fouillants pour s'intégrer dans un autre agglomérat. Indépendant, ils ne se coagulent pas bien avec les autres substances.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 Quand le jaune voyait le blanc, il s'exclamait ⁇ Mon petit blanc, tu rôdes encore toute seule en ce monde et tu ne vois pas tous les esprits malfaisants qui se promènent dans l'univers et qui vont te dévorer. ⁇ À l'instant où ils dirent ⁇ Omelette ⁇ le jaune rit. Puis il pleura et il s'écoula pathétiquement dans le blanc qu'il enlaça entièrement.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 qui a ah, pour nom « île flottant ». Ou pour la tente d'une fresque, ou pour un œuf de Pâques, c'est lui en bois qui tout garde pour des décennies et des décennies. Dernière nouvelle dans les journaux locaux assure que le jaune et le blanc ont cessé d'être des stars médiatiques. Ils sont désormais esprits primordial de la contemplation sur îles flottantes, où chacun les appelle simplement un. Car l'air cité du hur primordial ne connaît aucune autre appellation. Personne ne peut les gober, les manger ou les recracher pour le petit-déj. Leurs empreintes ont été caramélisées et saupoudrées, pendant que les autorités affirment qu'ils sont tous les deux trésorés ensemble. Ce que chacun peut constater dès le premier regard. La peau du blanc est pure et lisse et translucide comme le cristal. Et il sourit aux gens et à sa primordiale et invisible substance philosophique qui brille et qui sent très bon. Pour le plaisir du patron du restaurant, la comète Lila, et de ses clients. <t 'en> glissant. En glissant sur le ventre de l'aventure, nous touchons la pointe de la réalité. L'hiver sans neige, les oiseaux sans les cages, les automobiles et les mille chauffeurs sans tête, la femme sans robe qui ajuste sa jarretière, et le pont flottant sur le fleuve sans remords. de ma vieille histoire assise dans la chambre sourde à la porte grande ouverte il me paraît brusquement évident que j'ai appris dans un certain parc la langue des vipères et des écureuils et à l'instant où je les nourris je m'imagine comprendre la façon de les rendre heureux Coeur. Le corps sans cœur est difficile à décrire ou à conquérir. Il ne me ramène pas uniquement à Deleuze et à Dizek. Il me conduit plutôt vers le corps de Chopin enterré au Père Lachaise, là où sa sœur a arraché son cœur pour le déposer dans la cathédrale baroque de la Sainte-Croix de Varsovie. D'autres organes vitaux ont été enterrés de cette façon. Les cendres dans les cathédrales, le tombeau vide de Vasco de Gama à Cochine. Et les tombes de nombreux saints qui n'existent que dans leurs actes répertoriés dans les livres de leurs légendes se sont évaporées dans l'air. Les gens veulent-ils enterrer les corps Que font-ils de l'esprit Comment enterrer